Bonjour chers camarades, Kaïcho, Adishkide, Maïtéac. Alors j'essaye un petit peu mon basque. Bonjour, je me présente, je suis Caroline Senville je suis présidente de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, une organisation de 320 000 membres qui fête cette année son centième anniversaire. Alors il y a 100 ans, la CSN était fondée euh, au Québec. Euh, pour ma part, j'ai été élue en juin dernier, après quatre ans à la vice-présidence de la CSN et après plus de 25 ans de militantisme dans mon syndicat local ainsi qu'auprès de la Fédération des enseignantes et des enseignants, bien sûr, une fédération qui est membre de notre confédération, la CSN. Alors, je suis bien heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui, bien que j'ai nettement préféré pouvoir me déplacer et être avec vous, bien sûr, pour votre congrès. La CSN, et elle est là, on se connaît bien. Nos organisations sont en lien depuis des décennies et il était important de préserver ce lien qui nous unit. Nos deux organisations, elles sont fortes, elles sont compatibles et elles sont ancrées dans leur nation. Malgré la distance, malgré la pandémie et les temps difficiles qu'on connaît, la CSN est là, solidaire avec vous et on est à l'écoute, toujours prête à échanger et à lutter ensemble contre les injustices. Ces liens sont plus que jamais nécessaires alors que le monde n'est pas encore relevé de la plus terrible pandémie des temps modernes. La COVID-19 a considérablement affecté le monde du travail et des millions de salariés en payent encore le prix. Certains sont au front, d'autres travaillent dans des conditions insoutenables, certains s'adaptent difficilement parfois au télétravail, alors que d'autres ont perdu leur emploi ou ont subi d'importantes pertes de revenus. Certains ont même payé de leur vie. Bref, tous les travailleurs, toutes les travailleuses ont été affectées d'une façon ou d'une autre, qu'ils œuvrent au public ou au privé, qu'ils soient syndiqués ou non. Et pendant tout ce temps, bien, le patronat ne nous a pas nécessairement facilité la tâche. Il n'a pas l'habitude de le faire, remarquez bien. Heureusement que les syndicats sont là pour protéger leurs membres, bien sûr, mais également les plus vulnérables de la société, qui ont été terriblement malmenés au cours des 18 derniers mois. En effet, la pandémie a mis en lumière de façon encore plus marquante les inégalités qui affectent nos sociétés, comme le racisme et le sexisme. Il faut mettre tout en œuvre pour mettre un terme à ces inégalités. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que même si le contexte pandémique est extrêmement difficile pour chaque organisation, il ne faut pas oublier de défendre nos membres, au contraire. C'est le temps de redoubler d'efforts afin que la société post-COVID soit plus juste et plus équitable pour les travailleurs et l'ensemble de la population. C'est le cœur de notre mission. Sur ce, je vous souhaite des échanges riches, de bons débats et un excellent congrès. Et au plaisir, bien sûr, de vous rencontrer, d'aller vous voir quand les conditions le permettront. El Katachouna, solidarité.